Dites deux fois cabane sans cabane. Caca. Caca Caca Eh, Maki, Maki, Maki. Dites deux fois oh, caméra oh, sans méra. Allô Ouais, ça va, mec Ça va, et toi, le sang Ça va, ça va, tranquille. Tu m'as l'air fatigué un peu, non Bah tranquille, on pète la forme ici. c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé, mon mec. C'est bon, c'est bon. T'es marseillais Ouais, et toi Ouais, moi je suis parisien ça s'entend direct gros l'accent le ah, son et tout toi t'as l'accent moi ouais, je parle normal c'est Si vous vous vous dites eng non parle normal la couleur rose rose ouais rose bah ouais non, toi dessus toi tu dis rose rose je dis par exemple j'ai acheté une baguette de pain j'ai acheté une baguette de pain ouais toi c'est c'est moi et là c'est le peigne ah ouais aussi tier. Tier fada ça c'est <rire> c'est <rire> chez vous ça <rire> tu joues au souris clavier ouais ouais ouais je suis clavier souris t'as une clavier t'as un clavier et une souris. <rire> le mec, il est désordonné. Ah ouais, gros, il est... <rire> tu nous fais quoi avec les explosifs Je voulais prendre une potion, j'ai appuyé sur le mauvais. N'importe quoi, ça explose dans l'eau. Mais c'est trop mal fait, ce jeu. De quoi N'importe quoi, ça explose dans l'eau Je vais essayer, par exemple, un bidon, pour voir si n'importe quoi, ça explose dans l'eau. Hop. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est mal fait. Bon, en vrai, ça va, hein, les animations. Faudrait signer une pétition pour dire que les grenades, ils s'explosent pas dans l'eau, normalement. Bah euh, si, une grenade dans l'eau, ça explose. Au contraire, carrément, ça explose encore plus dans l'eau que dans l'air. Et con, lui, hein. J'ai déjà essayé. T'as déjà essayé Toi, ça se voit, t'es un mec impliqué et ouais. tout. T'es un mec... Euh... Nah, <rire> ah, euh, t'inquiète. Tu sais créer des pétitions en ligne Et des pétitions euh, Je sais pas, mais faut qu'on voit, hein. Ouais, pétition part, pour pour. Off... Snapchat, Snapchat... Euh, les réseaux comme Snapchat, Instagram, <rire> Facebook, Twitter, Telegram, Messenger... trop rire Euh... <rire> Bref, t'as capté Ouais, ouais, j'ai capté, t'inquiète. <rire> j'ai tué un arabe <rire> Euh, t'as quel âge, mec j'ai 10 ans et hein, toi Moi j'ai 15 ans, je vais avoir 16 là. Toi ça fait combien de temps que t'es déscolarisé Euh, moi je suis à l'école, hein. Je pas déscolarisé. Moi. Ah, je pensais que t'avais arrêté après le bac. Ouais, j'ai arrêté après le bac. Et du coup. C'est euh... pas, déco... Des... pas de la C'est De la DCC C'est <rire> <Déscolisation. rire> pas de, de... de quoi C'est pas quoi Déscolaris. Ah Déscolarisation. Des... Ah, c'est pas de la. Déscolarisation. Bah oui, toi tu es en quelle classe le Là, je suis en seconde. Ah, le bac blanc, non oh. <rire> J'ai confondu. <rire> T'es sûr que t'étais pas déscolarisé, toi Ah, t'as un tag. Quoi ah, je rigole. Ah <rire> bon, quand même, c'est un bon. Il est venu sur le stream pour s'excuser et tout, franchement. You know, in French, we say, il ne faut pas abandonner le coquelicot sur la moitié de son excuse. Ah, comment on dit C'est quoi l'expression Haute avoué, moitié pardonné, c'est ça, c'est ça. Lui, quand il pète, oh, il trouve sa chérie. Je voulais prendre une potion, mais ça explose. Il <rire> voulait. Je voulais prendre une potion, j'ai appelé sur moi oh, t'as un projet euh, dans la vie Projet chevelant. Non, mais. Ah, il... <rire> Je demande, t'as un. Ah, projet euh, professionnel Bah oui. Tu <rire> me dis projet chevelant. <rire> <rire> j'ai pas compris. Ast Astromote, Ast Astrone. Euh, euh, oh, euh, oh. avec eux. En vrai, ça, j'ai pas de projet, le singe. Être un, un avocat. C'est <tousse> tu sais quoi C'est pas les mecs qui lisent des livres et tout là En gros, tu attends il va en prison. <tousse> bah, t'es là, tu le défends. Tu dis, oh, le mettez pas en prison si vous voulez. Ah, ça m'attaque. Hein. Ah, attends, y'a Vlad des... des personnages là. <tousse> <tousse> On est tombé sur un cas. C'est lui que je voulais tout à l'heure. <tousse> <tousse> Oh skateboard Ah oh, ouais live. mais non mais non mais. ouais mort. Bah ouais frère. Regardez ce mec, regardez-le vraiment lui, en fait c'est un mec. Il, il est pas confiant. Regardez-le, il fait des connes, il croit qu'on est en Egypte pour faire des pyramides là. Est-ce qu'il troll ou est-ce qu'il est nul ou est-ce que c'est un bot ou Regarde frère je vais tout droit, il loupe tout, t'as vu Waouh il est vraiment, mais vraiment ce mot il correspond tellement à plein de gens, il est désordonné. D'ailleurs, je crois même moi cet été, je vais pas partir en vacances à mon visa. Donc, bon, ça serait bien drôle, ça va faire des vlogs. <rire> La vérité maintenant, t'as dit un vrai truc. Est-ce que tu serais chaud On commence à faire des vlogs cet été. si on se promène, on visite des villes, des bails comme ça. On va monter sur Paname après, on fait ce plus. Voilà, par exemple, vous vous en pensez quoi Moi, je suis un trou hein, le... Attends, attends, j'ai une offrande. Me tue pas, me tue pas, j'ai une offrande. C'est qui, offrande C'est un Congolais. Tiens, tiens, tiens, ah. me tue pas, j'ai une offrande. Dai, j'ai parlé japo-Congolais. Japon-Congolais, eh hey, y'a bien un mec, mais bien sûr que ça existe, ça les appelle les chinois, les mecs qui sont bridés et qui sont ouais. renois ouais. Il y en a qui les appellent les chinois Vas-y oh, des <rire> c'est raciste Mais c'est comme euh, ce qui disent euh, les indiens, les sri-lankais et tout, ils les appellent les pac-pac Mais là des fois ils font des allers-retours sur le live, la vérité <rire> Ils disent vas-y je reviens, non en fait c'est bon je suis là, non en fait finalement ma mère elle a pas besoin de moi Non, <rire> oh, là toi gros vas-y, t'en laisses si croche avec leur belle-mère vas-y non Ah gros non. non, non. Je suis en train de boire de l'eau frère Tu me dis le mec il encroche sur sa belle mère déjà c'est pas ça Sa belle mère c'était une naine Ah wesh. Ma mère elle est venue Elle m'a dit Enlève ton pantalon je suis censé faire quoi Tu vois il a la toile où je vis La vérité tu sais que tu connais Astérion Kirby 54 Et bah maman on a fait une game avec lui La vérité on a rejoint son groupe Dinamo il a crié Il a fait Baki, ouais. tu m'as dit t'es ban au maegule. Mais tu sais pourquoi je suis ban au J'ai fait une demande pour savoir pourquoi je suis ban frère, alors que je suis jamais saucé. On m'a envoyé un zub de noir. Quoi On, on, on m'a dit, t'as montré un zub de noir. Et <rire> dit, noir. Baki t'as montré un zub de noir. <rire> vu que toi t'es ban au maygle, ce qu'il faudrait qu'on fasse, moi je suis pas ban. On, on fait une vidéo. Un jour tu viens chez moi, on parle avec les gens, on les troll, on. C'est ce que je voulais faire en plus, moi ça. Attends, hey, je vais ouvrir la fenêtre parce que j'ai trop chaud, je transpire du dos. En fait, moi quand je suis en live, je transpire du dos. Parce que vu que je colle mon dos à la chaise, faut que je garde une bonne posture. Vas-y, frère, je transpire. En plus, ah, j'ai chaud. Est-ce qu'il y a des sur le chat ou des gens qui moi en fait j'hésite à te demander parce que j'ai peur que ça te vexe enfin pas que ça te vexe mais que ça te dérange est ce que tu veux bien m'apprendre tes techniques ancestrales que tu as appris avec les kangourous Baki il s'entraînait avec des singes toi je pense que tu t'entraînes avec des kangourous non moi je m'entraîne avec mon père parce que tu vois le Yujiro euh... vois exactement parce que ton père il a tué un, un kangourou parce que tu vois dans l'animé Baki Yujiro il a tué un... Un... un singe et du coup Baki il, il devait venger... venger le singe donc c'est pour ah. ça il s'entraînait avec son fils est-ce que toi t'as fait la même avec des kangourous? Avec des lapins. Enfin, je sais que tu l'as fait, ça sert à rien de. T'as pas fait avec des lapins, t'as fait avec des kangourous, tu les as boxés. Moi c'était des lapins et des écureuils. Oh, oui, écoute, euh, là j'ai pas trop mon time. Je dois gérer de la gadie. J'ai des investissements dans des trucs à faire. Comme il dit Warren Buffett, le meilleur investissement c'est investir en soi. Du coup moi j'achète de la nourriture, c'est investir en moi. Ah Wacho <rire> Qu'est-ce qu'il me veut encore? Vas-y, mets son message, vous comprenez. t'as Allez, allez. C'est pour hein Je vais aller euh, m'oxygéner vite j'arrive. <rire> <rires> ah, mais ça me sou... Mais c'est... Vas-y, frère, il m'angoisse. La vérité, j'aime s'il m'angoisse. <métitimes>